Je vais respecter vos demandes. Derrière des questions orales, le député de Bruce gray merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé des soins de longue durée. Les aînés de l'Ontario attendent votre plan en matière de capacité relativement aux soins de longue durée. Malgré vos promesses, vous ne nous avez pas donné de détails. 32 000 aînés se trouvent sur les listes d'attente. D'ici quelques années, il y aura, il en aura 50 000. Ma question est-il juste envers les années que le gouvernement n'a pas encore créé un plan de capacité en matière de soins de longue durée? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je suis tout à fait fier de faire référence à un qui vient d'être faite il y a quelques semaines par notre premier ministre pour ajouter 5 000 lits de soins de longue durée au cours des quatre ans à venir. Nous avons un objectif de 30 000 permis de plus au cours de la prochaine décennie. Ceci s'ajoute aux 10 000 lits qui ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir en 2003. Les 10 000 lits qui ont été ajoutés au réseau en collaboration avec nos partenaires et 13 000 lits ont été réaménagés. Et donc. Nous allons vers cet objectif de 30 000 lits d'ici 2025. Je suis très fier de cet investissement. J'étais très fier d'être en compagnie de la Première Ministre et d'avoir fait cette annonce il y a quelques semaines. À la fois, nous avons annoncé certains domaines prioritaires en fonction du plan de capacité, y compris les Premières Nations et les autres endroits, là où il y a un besoin criant. Question complémentaire, la députée de huron Bruce au ministre de la Santé. Je vais raconter une histoire de Judith et Bill. Bill est atteint de la maladie d'Alzheimer et aura besoin d'une place en foyer de soins de longue durée. À l'heure actuelle, il est très chanceux parce que son épouse Judith euh, s'occupe de lui. Mais en Ontario rural, les lits de soins de longue durée sont très difficiles à trouver. Nos aînés, donc, sont parfois obligés de prendre le premier lit disponible Ceci signifie une distance d'une heure en voiture. Donc, ces personnes sont séparées de leur famille, de leurs amis. C'est inapproprié. Que peut-il le, le ministre de la Santé dire à Judith et Bill et aux autres aînés de l'Ontario qui s'attendent à vivre près de leur famille et leurs êtres chers? Le ministre de la Santé... Moi, j'ai grandi dans une petite ville. Mes parents, qui ont 88 ans, y habitent aujourd'hui. Et donc, ils font face à des défis semblables. Nous, nous sommes engagés à faire en sorte que les ontariennes, à l'échelle de la province, aient un accès à des soins de haute qualité, que ce soit en foyer de soins de longue durée ou au niveau des soins à domicile, qui permettent à nos aînés de vivre chez eux ou de vivre près de leur maison. Nous avons des soutiens pour aidants naturels et pour autres personnes qui veulent soutenir ces personnes. Nous venons de parler de 500 000 nouveaux lits qui permettront une pérennité des foyers existants et qui leur permettra d'élargir leur exploitation. Et nous nous attaquerons aux problème au niveau rural aussi. Complémentaire final, le député de Paris-Saint-Moscou. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Un accès opportun aux soins à domicile est essentiel pour les aînés de la province, surtout les 32 000 personnes sur la liste d'attente pour foyer de soins de longue durée. J'ai reçu une lettre qui m'a dit qu'un homme de 85 ans est dans les limbes en attendant des soins à domicile. Il est atteint de la maladie de. Parkinsons et des problèmes de corps, et malgré le fait qu'il vienne quitter l'hôpital, et on l'a évalué en tant qu'une personne qui a besoin d'un soutien journalier, mais il fait face à une attente de six semaines avant d'avoir un préposé au soutien de la personne. Pourquoi est-il si difficile de donner les soins nécessaires à ce patient? Pourquoi en Ontario, est-ce qu'il y a une pénurie en préposé au soutien de la personne? Qui offre aux personnes vulnérables les soins à domicile nécessaires. Le ministre. Au cours des quatre dernières années, nous avons fait des investissements très importants dans les soins à domicile. L'une des, des annonces annonçait 100 millions de dollars et l'autre 40 millions de dollars investis dans les soins à domicile. Ceci donc équivaut plus d'un million d'heures de préposés au soutien de la personne. Nous savons que nous avons une population vieillissante et que plus de personnes veulent demeurer à la maison près de leurs êtres chers. Nous faisons donc les investissements pour que les ressources nécessaires soient disponibles. Nous comprenons que dans certaines régions de la province, il y a des défis particuliers ou des défis plus importants qu'ailleurs. Nous nous concentrons donc sur les aires afin de cibler ces régions. Nouvelle question, le député de Middlesex-London. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, au cours des séances en comité des budgets des dépenses, j'ai raconté une histoire des patients d'autres niveaux de soins. Je reçois des appels des familles qui veulent que leurs euh, êtres chers ne soient plus des patients d'autres niveaux de soins, mais on leur dit qu qu que ces personnes peuvent sortir de la liste d'attente en quittant l'hôpital. Est-ce que le risque de la santé Et si dans une situation si désastreuse Le ministre peut-il nous dire pourquoi est-ce qu'on dit aux patients qu'ils peuvent retourner à la maison pour être mieux classés sur la liste d'attente Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Nous voulons que, que les patients aient les meilleurs soins possibles. Personne dans cette province ne voudrait euh, qu'un patient reçoive des soins de, de qualité inférieure. Pour certaines personnes, on parle des soins à domicile. domicile pour autres, ce sont des soins de transition qui leur offrent les ressources spécialisées. Ce sont des patients complexes qui ont besoin de réadaptation. On leur donne la capacité d'avoir une vie indépendante et d'avoir plus de force au niveau physique et au niveau de l'affectation. C'est pour ça qu'il y a un mois, nous avons annoncé 600 lits de transition qui permettront aux gens de quitter le programme de niveaux niveau de soins et donc ils auront ces soins spécialisés. Complémentaire au ministre de la Santé, la pénurie en lit de soins de longue durée dans ma circonscription est étonnante. À Simcoe Manor, 181 personnes sur la liste d'attente. Good Samaritan à Allison, une centaine de personnes. Bayhaven à Collingwood, 58. Collingwood Nursing Home, 37. Steiner Nursing Home, 49. Sunset Manor à Collingwood, 196. Creedon Valley à Cremore, 18 personnes. Le gouvernement s'attaquera-t-il à ce problème ou euh, continuera-t-il d'oublier les personnes âgées? Le ministre, nous créerons 5000 lits en foyers de soins de longue durée au cours des quatre ans à venir. Si le député d'en face est à la recherche d'une solution, nous nous attaquons à ce problème en faisant cet investissement important. Et donc en étudiant notre objectif de 30 000 nouveaux lits au cours de la prochaine décennie, C'est un investissement sans précédent dans le réseau des soins de longue durée. Nous avons fait de la planification en matière de capacité pour mieux comprendre les besoins des patients et de leur famille. Nous avons consulté des experts pour déterminer là où ces investissements devraient se produire. Nous avons l'intention de nous attaquer à, à la question d'autres niveaux de soins, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés mais se trouvent à l'hôpital. Nous devrions aussi nous attaquer aux problèmes en matière de Première Nation et en matière de collectivité rurale. Complémentaire final, le député de Stormont-Dundas, Glengarry-Sud. Au ministre de la Santé, notre population d'années doublera d'ici 2031. Nous avons besoin d'un réseau de santé qui a la capacité de répondre à leurs besoins. Mais le gouvernement ignore les faits et n'a pas fait de la planification pour cette crise imminente. Il a fait des compressions aux services de soins à domicile et les patients de soins à longue durée ont moins d'heures de soins. Et le gouvernement fera une redistribution des lits non aigus d'hôpital. Trop de personnes sont hospitalisées en raison de la pénurie en lits de soins de longue durée. Donc les opérations sont annulées et les services de soins de santé sont dispensés dans les corridors. Le premier, le ministre comprendra-t-il ces priorités et mettra-t-il un terme à ces obstacles aux soins de longue durée? Le ministre. Je comprends pourquoi ce parti critique les solutions que nous avons offertes. C'est parce que ce parti n'a aucun plan et j'espère que ce week-end ils en est un. Permettez-moi de citer Candice Chartier, PDG de l'Association des foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Elle parlait de notre plan et elle a dit le suivant. Nous sommes très fiers des travaux de votre équipe. Ces investissements importants dans le secteur auront des effets positifs très importants quant aux soins offerts à cette population fragile. C'est un moment historique et je suis ravi de voir ces investissements. C'est qu'un de Chartier, PDG de l'Association des foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu de réaction si positive quant à notre plan en matière de soins de santé qui reflète que nous, nous sommes bien orientés, nous faisons les investissements nécessaires et nous créons le plan nécessaire. Une bonne question. Député de London-Sud. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation supérieure et du Développement des compétences. Non seulement les élèves du collège doivent choisir entre abandonner leurs cours ou avoir une, un trimestre intensif. Ils font face également au fardeau financier qui va bien au-delà du 500 qu'on leur offre. Leur carrière peut être à risque également. Les étudiants parajuridiques n'auront pas terminé à temps pour le mois de février à cause de ce trimestre. Ces étudiants en retard d'au moins six mois. Compte tenu d'un gouvernement libéral qui n'a rien fait pour empêcher cette grève, est-ce que la ministre travaille sur une solution pour ses élèves en parajuridique Monsieur le Président, j'aimerais vous donner un peu de contexte. C'est le parti qui ne voulait pas mettre fin à la grève. Encore une fois, ce parti ne voulait pas appuyer une loi qui ramènerait les étudiants en salle, en salle de classe. Alors maintenant, il se préoccupe des répercussions de, de cette grève. Si ce parti était au pouvoir, nous aurions encore eu cette grève. Nous travaillons très fort afin de nous assurer que les étudiants... Intervention du président. Il y a des commentaires qui viennent de quelqu'un et qui donne la réponse, ainsi que de l'autre partie. Veuillez terminer. Alors, monsieur le président, les collèges travaillent très, très fort afin de s'assurer que les élèves puissent terminer leur trimestre avec succès. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sont pas seulement les étudiants qui se pré préparent à une carrière de parage juridique. Il y a de nombreux collèges qui exigent des heures de coopérative afin de commencer leur carrière. Les électriciens euh, auraient pu manquer leur coopérative. Les étudiants en sciences infirmières auraient pu manquer leur coopérative. Est-ce que la ministre a des stratégies pour s'assurer que les étudiants aient suffisamment d'heures en stage afin d'écrire l'examen de certification? Monsieur le Président, j'aurais vraiment voulu entendre ces arguments lorsque nous voulions mettre fin à la grève et que le NPD avait bloqué cette mesure. Cette nouvelle préoccupation pour les étudiants est, est une bonne chose, mais je pense que les gestes sont plus forts que la parole. Ce parti-là a bloqué la fin de la grève. One more stand. We'll go into un autre commentaire et il y aura des avertissements. Merci. Merci. Nous avons travaillé avec les étudiants pendant toute la grève et suite à la grève afin d'offrir autant de soutien que possible afin de ramener les étudiants sur la bonne voie. Dernière complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que la ministre puisse consacrer plus d'énergie envers les étudiants que de penser à sa réponse. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral doit avouer son rôle dans ce gâchis. Leur décision de ne rien faire pendant la grève et un budget de 14 ans qui a fait en sorte que les budgets des, coll des collèges étaient plus faibles que dans toutes les autres provinces canadiennes ou territoires. Il y a un mandat de 91 du personnel à contrat à l'Université de Toronto il se préoccupe des mêmes préoccupations du corps enseignant des collèges. L'Université de Toronto pourrait souffrir également. Est-ce que cette ministre va être responsable et faire face à la situation précaire des corps enseignants du collège et des universités et empêcher ses étudiants de manquer des cours? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci à la ministre. Monsieur le Président, écoutons ce qu'ont dit les étudiants des collèges. Nous travaillons étroitement avec les groupes d'étudiants. L'Alliance des étudiants des collèges, Et je cite, nous sommes satisfaits que nous avons eu une option pour que les étudiants reçoivent une compensation financière à cause de la grève. Nous sommes soulagés. Monsieur le Président, lorsqu'il est question de conseil, j'écoute les étudiants. Écoutons ce que d'autres étudiants ont dit. Encore une fois, de cette association, cette association a travaillé sur les détails du fonds de secours. Ce cette association a demandé au ministère de permettre aux étudiants qui choisissent d'abandonner, d'avoir la capacité de le faire. Ces étudiants devraient recevoir un remboursement et aucune répercussion sur leurs notes. Les étudiants ont demandé un remboursement des frais scolaires, nous leur avons octroyé. Les étudiants voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas de pénalité, et c'est ce que nous avons fait. Nouvelle question, député de London West. Merci, M. le Président, encore une fois, à la ministre de l'Éducation supérieure et du développement des compétences. J'aimerais vous faire part de ce que disent les étudiants après cette grève de cinq semaines. Faye, une étudiante à, au Collège Humbert, a dit de ce fonds de secours à 500 dollars. Je crois que cette stratégie, c'est n'importe quoi. C'est un remboursement de deux semaines pour les étudiants. Nous, les étudiants, nous avons l'impression de nous faire avoir. Est-ce que la ministre pourrait expliquer... Arrêtez le chronomètre. Vous ne pouvez pas dire directement ce que vous avez dit indirectement. Ce n'est pas un libellé parlementaire. Je l'ai retiré. Monsieur le, le Président, est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle elle offre des options aussi inacceptables Monsieur le Président, je peux citer ce que l'Alliance des collèges a dit à propos du fonds de secours. Écoutez, cette députée attaque l'Alliance. C'est la première fois dans l'histoire d'une grève, dans l'éducation postsecondaire, que ce genre de fonds a été mis sur pied avec la collaboration des étudiants et pour les étudiants. Souvenez-vous de ceci. Si le NPD était au pouvoir, il n'aurait pas imposé le retour au travail, euh, au collège. Ces étudiants seraient encore à l'extérieur des cours. Plusieurs fois, le NPD a bloqué une loi qui aurait ramené les étudiants en classe beaucoup plus rapidement. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme la ministre le sait, il existe déjà un manque de soutien en santé mentale sur les campus. Le stress découlant de cette grève est car les étudiants doivent soit abandonner les cours ou avoir des cours intensifs. C'est beaucoup trop. Un des étudiants m'a dit, j'ai peur de ce qui va se passer cette semaine au collège. J'ai peur de voir des problèmes de crise mentale. Il y aura une énergie négative à l'école. J'ai peur de la santé mentale de tout le monde et du bien-être des étudiants. Les étudiants ne devraient pas avoir peur de revenir à l'école à cause du stress subi. Est-ce que cette ministre va écouter ce qu'ont dit les étudiants? et demander aux collèges d'offrir d'autres soutiens santé mentale sur les campus des collèges de l'Ontario. À la ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je suis vraiment stupéfaite que les néo-démocrates se préoccupent des étudiants. C'est la raison pour laquelle nous avons agi afin de ramener les étudiants en classe. La situation fut difficile pour les étudiants et pour le corps enseignant ainsi que pour les employés en communauté et pour les employeurs également. La grève a été difficile. Il y a eu des conséquences. Nous faisons tout notre possible afin d'aider les étudiants afin de retourner en classe et sur la bonne voie. Dernière question complémentaire, Monsieur le Président, il est clair que ce plan de retourner en classe de façon simple ne fonctionne pas. La ministre le sait. Les étudiants ressentent le stress de gérer un trimestre. Avertissement. Député de Trinity Spadina, un avertissement. Continuez. Les étudiants ressentent de l'anxiété lors de cette, ce trimestre intensif. Samantha, au Collège Fleming, a dit ceci hier. J'avais des camarades de classe qui pleuraient. On ressent une incertitude et une anxiété. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent abandonner les cours. Tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas de bon choix. Je ne sais pas si on sait comment gérer la situation. Les, essayans, les enseignants essayent. Est-ce que cette ministre va offrir le soutien dont ils ont besoin? Ainsi, ils vont se sentir confiants dans leur capacité de terminer leur trimestre. À la ministre... C'est ce que font les collèges partout dans la province. Les collèges sont au courant des difficultés auxquelles font face les étudiants. Les collèges font tout leur possible. Nous avons augmenté le financement de la province pour les services de santé mentale au campus. Les services de santé mentale se concentrent sur les étudiants. La députée d'en face devrait arrêter de parler de la question des étudiants qui devraient abandonner. Les étudiants ne devraient pas abandonner. Les étudiants devraient plutôt être aidés pour continuer leur trimestre. D'entendre parler la députée, parler d'abandon des cours, c'est vraiment déchirant. Nouvelle question, députée de Wellington, Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les résidents de Perth-Wellington payent le prix pour l'échec en soins de so longue durée. De nombreux aînés sont dans des lits de soins de longue durée loin de chez eux à cause des listes d'attente. Parfois, les familles, les époux ou les époux sont séparés. Il y en a beaucoup qui sont coincés dans des lits d'hôpitaux car ils ne peuvent pas obtenir les, les, les lits de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle les gens se rallient contre le transfert de Hillside Manor à London. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des lits. Est-ce que le ministre est d'accord? Est-ce que le gouvernement va soutenir ma motion pour garder ces lits à Perth Wellington, député de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le député sait très bien que je travaille fort sur la question à Hillside Manor. Je partage sa préoccupation. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été élevé dans une petite ville. Mes parents ont, à la fin, ont 88 ans et il est très important d'avoir des options en soins de santé, y compris des lits de soins de longue durée, proches de chez eux, en partie. Et car il y a des difficultés de transport et il est important que les proches puissent maintenir cette relation étroite et les visiter régulièrement. Je me suis engagé avec la question de Hillside Manor. Je crois que nous avons eu deux consultations publiques jusqu'à maintenant. Le député sait très bien qu'il n'y aura pas de changement à la situation à Hillside sans mon, appro mon approbation explicite je travaille pour trouver une option qui sera bonne pour la communauté. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La demande de lits de soins de longue durée est au-delà d'une crise. En mars, j'ai dit au ministre que la, la liste de temps d'attente à Halliburton était de 1800. Ce chiffre est maintenant de 2700. C'est une augmentation de 900 personnes en sept mois. Ce sont de vraies personnes, des pères et des mères, qui font partie d'une liste d'attente dans un Airlist -list, qui avait le, ratio, le, le taux le plus élevé de temps d'attente. La méthode du gouvernement n'est pas excusable. Le ministre nous donne des chiffres qui ne veulent rien dire pour des personnes qui attendent et, dans certains cas, qui sont en train de mourir. Quand est-ce que le ministre va travailler sur le dossier et créer de nouveaux lits de soins de longue durée. Au ministre de la Santé des soins de longue durée, je comprends ce qui se passe. C'est vraiment à la veille de leur réunion de politique. Vous savez, voici ce qu'on connaît à propos du Parti conservateur. Nous savons que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont fermé 10 000 lits dans les hôpitaux. Ils ont fermé plus de deux douzaines d'hôpitaux. Nous savons qu'ils ont dit que les soins infirmiers étaient désuets et pas nécessaires. Alors, de nombreux postes d'infirmiers infirmières ont été éliminés. Alors, je sais qu'ils veulent rediriger leur attention, mais car il n'ont aucune stratégie en matière de soins de santé lorsqu'il est question de soins de longue durée, lorsqu'il est question de soins en résidence. J'ai hâte à cette fin de semaine. Et j'espère qu'après cette fin de semaine, ils auront une stratégie réaliste sur les soins de longue durée dont nous allons entendre parler. Merci. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse à la vice-première ministre. Il y a deux ans, la Première ministre a promis qu'un Hydro One privatisé va diminuer les factures. Au lieu de cela, il y a des grandes augmentations afin de payer ses ambitions, y compris son achat de 6,7 milliards de dollars d'Avesta. De plus, Hydro One veut que les familles de l'Ontario payent des millions de dollars afin de remplacer ses compteurs avec des compteurs prépayés. Ces compteurs permettront à Hydro One de contourner les déconnexions de l'hiver. Est-ce que la Première ministre va arrêter Hydro One d'ouvrir ce nouvel échappatoire et arrêter l'installation des compteurs prépayés? à la vice-première ministre. Au ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. La protection des consommateurs de l'énergie et d'assurer l'équité dans le système énergétique sont des priorités pour notre gouvernement. C'est à la page 2003 et dans deux paragraphes. Hydro One explore cette technologie afin de s'assurer d'avoir plus de choix pour les clients. Hydro One m'a avisé qu'aucun client n'auraient aucun plan de paiement sans leur consentement. Laissez-moi le répéter. Les clients devront approuver ce programme. De plus, aucun client ne manquera d'électricité pendant l'hiver, peu importe leur compteur. Cette initiative, Monsieur le Président, est une des options qu'examine Hydro One afin de donner plus de choix aux clients sur leur façon de gérer leur compteur. De ce côté-là de la Chambre, il y a une campagne de peur. Et de ce côté-ci de la Chambre, nous pensons clients. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, je connais beaucoup de personnes dans des situations difficiles qui peuvent être forcées à, à prendre des choix qui ne prendraient pas s'ils n'avaient pas de diffi difficultés financières. À la vice-première ministre, il y a quelques années, la vérificatrice générale a noté que les compteurs coûtaient des centaines de millions de plus que les compteurs des autres services publics de la province. Et maintenant, ce gouvernement a forcé ses clients à surpayer sur, pour la question des compteurs. La privatisation de Hard Year One veut que les clients payent des compteurs prépayés. Les compteurs d'eau prépayés causent des problèmes aux familles au Royaume-Uni euh, lors de l'époque Thatcher. Nous attendons à ce qu'il y aura des problèmes également ici. Est-ce que la Première ministre va faire la même chose que le Royaume-Uni, c'est-à-dire de mettre fin à la privatisation de Hydro One en installant des compteurs prépayés. Il est clair, M. le Président, que, que le député de l'opposition n'a pas écouté ma réponse. Laissez-moi réitérer. Les clients devront approuver ce choix pour faire partie du programme. C'est un choix qu'examine Hydro One afin de s'assurer que les contribuables aient le choix nous offrons quelque chose lorsqu'il est question des euh, plans résidentiels. Lorsque vous constatez notre réalisation afin de protéger les clients, nous avons proposé la loi afin d'interdire les ventes de porte-à-porte, -porte, nous avons augmenté la représentation des consommateurs et nous avons amélioré le pouvoir de la Commission pour protéger les contribuables en améliorant la protection des consommateurs. Nous l'avons fait tout en diminuant les tarifs de 25 En attendant, le troisième parti n'a aucun plan crédible et nous avons un plan pour les protéger. Nouvelle question député de Kingston et les Îles. Ma question s'adresse au ministre de la Communauté des Services sociaux. Notre gouvernement s'engage à créer une province où tout le monde peut vivre sans la menace de la violence et du harcèlement. L'Association de l'Ontario des refuges de transition, une de nos organisations remarquables, participe ici. C'est une coalition de refuges basée dans les communautés qui travaillent pour mettre fin à la violence contre les femmes. Ces refuges sont les plus grands au Canada et représentent environ 50 de la violence des, des refuges pour les femmes victimes de violences. Un de ces refuges appuie les femmes et les enfants dans ma circonscription depuis plus de 40 ans. Je suis très emballé que Pam Havery, qui est la représentante de la région de l'Est d'OASIS, se présente ici. Est-ce que le ministre peut parler du travail remarquable d'OASIS dans toute la province de l'Ontario? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Kingston et Îles et de se faire euh, la championne des droits de ces personnes. Je voudrais remercier l'association également qui assure de, de l'appui à ces femmes victimes de violence. Je voudrais remercier le personnel, les bénévoles, le chef de la province pour le travail qu'ils font jour le jour pour appuyer les enfants et les femmes qui font objet de cette violence. Nous avons lancé la cinquième anniversaire d'une campagne et cette échappe a été conçue par Mme Raiva, et sur cette écharpe se ce lit le courage n'est pas suffisant. Nous avons produit une écharpe qui va aider un grand nombre de personnes en Ontario, que les gens seront fiers de porter. Merci, M. le Président, et, au ministre, et la ministre de sa réponse. On reconnaît la réalité de la violence contre les femmes est toujours en prévalence. L'année dernière, plus de 15 000 personnes et des centaines ont été des services de l'Agence ou de l'Association des refuges. 45 000 enfants et familles ont reçu des services de counseling. Nous voulons améliorer les femmes et, et le sort des femmes et des enfants pour aider les organismes comme cet organisme et d'aider les survivantes. On a hanté que les groupes, les agences, qu'il faut avoir davantage de formation à l'intention de ces personnes, et qu'il y a également davantage de femmes plus âgées qui ont accès à ces services. Je voudrais reconnaître le travail, chacun d'entre eux, particulièrement ceux qui travaillent en première ligne. Est-ce que la ministre peut décrire comment elle continue d'appuyer les organismes comme celle-ci contre la violence envers les femmes? Merci. Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que l'organisme va recevoir un million de dollars sur quatre ans dans le cadre de cet organisme, dans le cadre de ce fonds d'appui pour s'assurer que les aînés et les premiers intervenants reçoivent une formation dans ce domaine. Et ce regroupement va recevoir 183 dollars pour dispenser une formation sur différents sujets au personnel de premiers intervenants. Notre ministère ainsi que le ministère de la Condition féminine vont de l'avant avec un plan d'action et la création d'une stratégie axée sur les femmes. Nous allons travailler entre les gouvernements et les acteurs communautaires pour avoir une province plus sécuritaire. J'encourage tous les députés après la période de questions pour la prise d'une photo dans le grand escalier. Et il y aura également une réception dans les salles de 128 de centre. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons des enjeux de santé dans ma circonscription. Cela a créé une pression sur les, à l'hôpital de North bay qui est utilisé pour les soins de longue durée. Ce gouvernement a annoncé la reconstruction des maisons casso il y a sept ans dans sept ans. Nobé attend depuis la, la, la réalité. Castle, Castle Home était devant le comité qui a demandé des modifications au projet de loi 160. Ces modifications permettront à cette maison d'assumer le financement au lieu de dépendre de la ville. Ma question est, est-ce que ce gouvernement va appuyer mon amendement pour aller de l'avant avec le projet de Castle Home? Ministre de la Santé et des soins de longue merci. C'est un enjeu important. C'est très important parce que nous avons travaillé à cet enjeu. Il n'a pas parlé de cet enjeu précisément. Peu importe. Comme je l'ai dit, Auparavant, en cette Chambre, s'il si y a un enjeu local ou un enjeu provincial, je serais heureux de m'asseoir avec le député et de voir ce que pour faire, et je pourrais le faire également. Je veux cependant de mettre l'accent que les lits, les 5 000 lits de soins de longue durée comprendra dans ces régions, les régions rurales, les régions isolées de la province, et pour investir avec les partenaires et assurer des lits de soins longue durée à une population vieillissante. Lise Granville, voici la réalité pour le ministre. Dans ma circonscription, attend sont en attente de lits et 35 lits s'ouvrent chaque mois. Et les familles doivent attendre 587 jours. Et le système est donc en crise. Mais comme étant avec les aînés vieillissants, ne veulent pas des promesses pilleuses. Nous voulons protéger les lits et la construction de nouveaux lits. Nous voulons des assurances. Et les plaintes augmentent sur la qualité de vie. Ils veulent savoir quand est-ce que le personnel. Aura des ressources nécessaires. Le gouvernement a eu des années pour régler la situation. La situation empire. Quand est-ce que le gouvernement interviendra, ministre? C'est ce qu'on ne va pas faire, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient au Pavoie-Témis, quand même. Les heures ont été diminuées de 20 À Pembroke, ils ont coupé les services à la hauteur de 50 des 3 000 clients. À l'Algoma, 25 des services avaient été perdu à Nord B 20 Les visites à domicile ont été éliminées, même au moment de l'intervention du président. Le député de Niagara-West-Glenbrook est averti. Veuillez poursuivre. Je peux vous dire, j'entends mes commettants et qu'on ne s'occupe pas bien en matière de soins de longue durée. Sardier, Marcel Bourbier a dit que le gouvernement diminue les services aux patients et je trouve ça inacceptable. Je me souviens comment on le fait. Il faut s'assurer que les personnes malades et les personnes âgées reçoivent les patients, les soins au bon moment et les bons soins. J'espère qu'ils pourront s'attaquer à ce problème de façon pratique. Là. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Parkdale-Rand Park, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant cinq ans, la ville de Toronto a demandé au gouvernement d'aider au financement. Le programme de réparation de logements sociaux à la hauteur de 1,1 milliard. La première ministre a toujours refusé. Hier, le gouvernement fédéral a annoncé le financement pour le logement social et les réparations seulement. Si la province donne le, le même montant, la première ministre sera-t-elle d'accord pour financer le coût de réparation des logements sociaux en partenariat avec le fédéral et le provincial, comme on l'a toujours proposé? Ministre du Logement. Ministre du Logement. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée pour sa question. Oui, hier, c'est le jour du logement social, un jour historique. S'il en est j'ai rencontré la première ministre le maire, et le maire Torrey pour la stratégie libérale fédérale. Nous avons élaboré une stratégie pour nous assurer qu'il y ait un financement du parc de logement social sera protégé. Oui, et cela a été le cas. Cela se veut dire que le logement social sera continu, sera d'être abordable et stable, qu'il y aura de l'argent pour y investir dans les réparations. Plus tôt cette année, on a annoncé 650 millions de dollars de financement pour, pour la réparation au parc de logement social. Nous comprenons très bien le dossier et nous sommes euh, maintenant encouragés par le fait qu'il y a un partenaire fédéral à la table. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Merci. De retour à la vice-première ministre. Monsieur le Président, des centaines de familles perdront peut-être leur maison. Des centaines n'auront pas ces maisons sur une liste d'attente de plus de 173 000 familles. Ils attendent plus de quatre ans en moyenne. Ce ne sont pas des mots qui vont les loger, mais le logement qui les logera hier. Le, le gouvernement fédéral a offert de l'argent pour sauver ces logements seulement si le, le gouvernement provincial... Le gouvernement néo pardon, les néo-démocrates, le gouvernement a toujours refusé. Maintenant que le gouvernement fédéral est à la table de négociation, la première ministre donnera-t-elle l'équivalent la première, première ministre donnera-t-elle l'équivalent à ce financement promis par le fédéral, oui ou non? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, M. le Président. L'Ontario a dépensé plus d'un milliard de dollars sur le logement social. Nous, allons dé... nous avons dépensé davantage que le fédéral. Voilà pourquoi nous sommes si contents, heureux que le gouvernement fédéral est un véritable partenaire avec nous, avec les collectivités locales, pour avoir davantage de logement social et préserver ce que l'on a. Nous avons investi 250 millions avec une stratégie. Pour, pour un appui au logement pour les groupes vulnérables. Nous avons un crédit pour les itinéraires et, et cela est aligné avec notre stratégie à long terme. Intervention du Président. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Vanier. Merci. Le Thank you. Également pour le ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Euh, hier, on a entendu évidemment la grande euh, euh, stratégie nationale pour le logement. Le plan de l'Ontario en matière de logement pour le logement social est abordable pour aider aux Ontariens. C'est un enjeu important dans ma circonscription dottawa vallier Nous voulons savoir comment avoir, obtenu un logement social pour la population et la question d'itinérance est importante également. Nous savons très bien que les collectivités peuvent être construites si les gens ont une maison adéquat, un logement qui répond à leurs besoins, ils sont mieux capables de répondre et de participer dans leur communauté. Je voudrais avoir davantage de détails, comment la façon dont la stratégie nationale permettra de s'assurer que tout et chacun en Ontario aura un logement social et abordable, ministre du Logement le député Ottawa vagné pour son question, pour son appui pour le logement abordable. Je suis heureux de participer à cette stratégie qui a été annoncée par le Libéral ici à Toronto un des programmes de revitalisation qui sera en mesure d'aller de l'avant plus rapidement en raison de ces investissements. Et pour moi, en tant que ministre, l'objectif, c'est de ça, de faire que chaque Ontarien ait un logement abordable social. Voilà pourquoi nous avons, plan, nous avons un plan à 16 volets qui s'attaque aux enjeux concernant l'itinérance. Et, et, et lutter contre l'itinérance d'ici 2025. Cette annonce garantit un financement pour aller de l'avant. Et l'Ontario ne va pas laisser l'argent du fédéral. Nous allons travailler avec les fédéraux au cours des prochains mois et semaines pour de l'information plus détaillée, pour s'assurer qu'on puisse atteindre nos objectifs en matière... Une fois de plus, au ministre du Logement et de lutte contre la pauvreté, c'est un gouvernement qui met des efforts, consacre des efforts. Et les familles de ma circonscription déjà, ont déjà vu le résultat des efforts consacrés par le gouvernement en matière de logement. Plus de 1 600 logements ont été créés. 9 000 unités ont été réparées. 132 ménages ont reçu des modalités de paiement et puis de 2600 ménages n'ont pas été évincés de leur appartement. Je voudrais remercier le ministre. Quant aux efforts en matière de logement et de remercier tout le personnel qui fait un excellent travail en Ontario, fait un excellent travail, pour faire passer le logement en premier pour s'assurer que nous avons accès à un logement social abordable. Est-ce que le ministre peut parler des activités de la part du gouvernement? Ministre, merci. La stratégie nationale est une excellente nouvelle pour les Ontariens. du travail qu'on fait ici en Ontario en janvier 2010, en 2017. Nous avons doublé le rabais grâce à la partie de la taxe mutation pour rendre le logement plus abordable. Nous avons annoncé le plan abordable à 17 points qui rend le logement plus abordable pour les Ontariens, à savoir s'ils veulent louer ou faire l'acquisition d'une maison. Nous avons élargi le contrôle du logement pour davantage de protection de stabilité. Nous avons annoncé 657 millions de dollars en logement social en réparation cette année pour s'assurer que le parc de logements abordables soit réparé. Nous voulons mettre fin à l'itinérance avant 2025. Nous avons un autre programme pour s'assurer de construire davantage de logements sociaux pour les personnes les plus vulnérables, les itinérants et trouver un logement. Nouvelle question. Député de Prince Edward Easting. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Easting, notre comté, est l'une des populations les plus âgées avec une longue liste d'attente à Manor, le temps d'attente dans une maison de soins de longue durée, 1812, presque trois ans à Belleville. Il y a 300 personnes sur la liste d'attente. Des, des milliers d'aînés dans ma circonscription sont en attente de lit dans une maison de soins de longue durée. Les gens reçoivent leur congé chez eux dans un environnement sécuritaire. On a entendu des histoires d'horreur parce qu'il y a un manque de soins communautaires pour ces aînés. Qui, quittent, qui ont reçu leur congé de l'hôpital. Il n'y a pas eu de financement pour de nouveaux lits. Au, au cours des derniers budgets libéraux, le ministre a eu 13 ans pour intervenir, corriger la situation. Pourquoi il ne s'attaque pas à ce problème? Je, avant maintenant, ministre de la Santé et des soins de longue durée, je voudrais parler de deux ou trois éléments. J'ai parlé au député de Nipissing. Il connaît très bien son dossier. Il sait très bien du côté du gouvernement les modifications qu'il avait proposées plus tôt. Je ne suis pas sûr pourquoi il a soulevé en chambre les acteurs du milieu auxquels il fait rembroi, qui appuie le gouvernement, et décrit davantage précisément la situation. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'on apporte ces modifications. Je ne suis pas sûr pourquoi il pose la question. Et j'ai oublié de faire un peu de contexte en matière de coupures par les conservateurs parce que les casques en 2001-2002 et les coupes ont été si désastreuses que les casques, ils n'avaient que 175 millions de dollars en raison des coupes des conservateurs appuyés par les conservateurs qui étaient à l'époque, qui était le président de la Fédération des jeunes conservateurs de l'époque. Arrêtez la de l'intervention du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. député de Renfrew, Népissé, Pembroke, est averti. Si vous ignorez le Président pendant qu'il est debout, c'est non-parlementaire, complémentaire. Député de Whitby, Oshawa, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, selon les données du ministre des Finances, le nombre d'aînés va doubler d'ici 2036. Le RLIS le deuxième plus grand en importance en Ontario qui couvre, qui couvre la région de Durham et ma circonscription fait face à une demande en matière de soins de longue durée. Ce Airlist a le, le plus haut nombre de patients en attente de placement et, et des temps d'attente les plus élevés en Ontario. Le gouvernement a son engagement antérieur ne tient pas compte des besoins en matière de santé dans ma circonscription. Le gouvernement s'engagera-t-il aujourd'hui des ressources nécessaires pour s'attaquer à la crise en matière de soins de longue durée dans ma circonscription? Le ministre de la Santé, 5 000 nouveaux lits pour les trois prochaines années et 30 000 pour sur la prochaine décennie. Voilà l'engagement du gouvernement. Mais c'est à la suite, on est dans cette situation à la suite de toutes les compressions qu'ils ont imposées, toutes les fermetures d'hôpitaux et des lits. Donc je m'attends à la conférence qui a lieu pour les conservateurs, qu'il y aura un autre plan qu'ils vont proposer qui va être un désastre pour notre système de santé. Les mesures qui ont été prises par ce parti lorsqu'ils étaient au pouvoir et appuyées par la plupart des députés d'en face, c'était désastreux pour le système de santé et ça a pris des années pour le repartir, mais nous l'avons fait. Nous apportons les investissements essentiels, qui comprend euh, ce que nous, a, nous apportons pour assurer la meilleure qualité des soins. Député Nickel Merci, M. le Président. Par intérim. <coughs> Chaque travailleur en Ontario devrait être en sécurité au travail, mais le syndicat des travailleurs de santé ont dévoilé un, un, un rapport qui était cinglant. Deux sur trois des travailleurs de première ligne ont rapporté avoir été agressés l'année dernière. 23 ont, reçu, euh, ont été assujettis à euh, des agressions verbales et près de la moitié ont fait face à des agressions sexuelles ou physiques. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour protéger nos travailleurs de première ligne? Merci. Ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci euh, de la députée de cette, importante, très, euh, de cette question très importante. Oui, les infirmières jouent un rôle essentiel pour euh, la, la prestation des services que nous offrons. Et ce que nous avons vu les dernières années, c'est une augmentation de la violence. Et nous savons que nous devons corriger cette situation. Nous nous assurons que tous les travailleurs sont dans un environnement sain et sécuritaire. Et nous avons proposé une table de leadership sur les, qui se concentre sur les intervenants de première ligne. Ils parlent d'éléments tels que la la réduction de la violence et des agressions qui ont lieu dans leur milieu de travail. Il y a eu un consensus avec les gestionnaires des hôpitaux et des, des intervenants ainsi que les travailleurs et je vais pouvoir ajouter lors de la complémentaire. Encore à la vice-première ministre, c'est quelque chose qui perdure. J'ai écrit en juillet 2015 au gouvernement leur demandant de d'agir pour protéger les travailleurs des soins de santé, les professionnels de la santé. Et par contre, le gouvernement continue de les ignorer et d'ignorer la violence auxquelles ils font face. Deux sur trois n'auraient pas été agressés physiquement chaque année s'il si y avait des niveaux de dotation qui étaient adéquats. Mais le gouvernement a réduit le financement des hôpitaux et a fait en sorte que le le problème s'aggrave. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de euh, donner des excuses et agira pour s'assurer que tous les professionnels de la santé puissent retourner en sécurité à leur famille à la fin de leur quart de travail? Ministre du Travail, j'apprécie la question, mais euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Euh, nous avons aidé les gens qui sont les plus touchés, que ce soit les syndicats, les, les cadres dans les hôpitaux. Nous avons aussi parlé aux gens qui sont sur les premières lignes et nous savons ce qui doit changer pour que ces environnements de travail soient plus sécuritaires. Nous travaillons sur ce qu'ils nous ont donné comme avis. Nous nous assurons que chacun des hôpitaux soit protégé et nous allons aussi dans les centres de soins de longue durée, dans les bureaux des médecins, dans tous les endroits où les professionnels de santé œuvrent. Ils ne méritent rien de moins que la protec notre protection contre ces abus. Et c'est en travaillant tous ensemble que nous allons trouver une solution à ce problème. Ma question est au ministre des Transports, en tant que député des Tobico nord je reconnais tous les investissements historiques dans le transport en commun, qui comprend 12 milliards de dollars pour les projets qui ont été complétés ou sont en cours ou qui vont être entamés bientôt. Je voudrais remercier un ministre Del Duca d'être dans ma circonscription presque toutes les semaines pour faire des annonces. Ça va comprendre euh, un très léger de finch West avec huit gardes dans ma circonscription. Nous avons vu il y aura euh, d'autres investissements qui seront effectués bientôt et ça va aider tous les le travaux et les mesures que notre gouvernement en fait, especially, speaker, the time frame. Thank you. Surtout sur les chanciers. Ministre des transports. Je voudrais remercier le député non seulement de sa question, mais aussi du fait qu'il a été un, un champion pour les gens dans sa circonscription d'Etobicoke nord Il appuie toutes nos mesures en ce qui concerne le transport en commun euh, d'Etobicoke et autres. Et vendredi dernier, j'ai été ravi d'être avec des représentants de tous les paliers du gouvernement, des trois paliers, d'annoncer un jalon très important je pense que ce sera dans 24 jours la, le prolongement du, du métro de Yang sera ouvert au grand public. J'ai dit lors de l'annonce que je ne peux pas, je suis impatient de cette journée du dimanche matin où je vais pouvoir aller de la gare centrale, de la gare Union et d'aller euh, au garde du prolongement. Parce que je vais y aller avec mes enfants parce que je veux qu'ils voient de ce à quoi va ressembler notre système de transport en commun. Merci. C'est très important et c'est important comme nouvelle. Moi aussi, j'ai hâte au 17 décembre. Ça fait partie de notre plan d'avoir un système intégré de transport. Les gens qui utilisent le système ont des besoins uniques et spéciaux, que ce soit des enfants ou des parents qui vont chercher leurs enfants après l'école ou des gens qui euh, euh, vont à leur classe d'études postsecondaires. Notre système prend en compte tous leurs besoins. Est-ce que le ministre pourra nous donner de l'information à savoir comment ce prolongement Va aider la région et va aider le développement économique, particulièrement dans ma circonscription. Il est à tout à fait d'accord. C'est quelque chose de, de très important. Ça va jouer un rôle essentiel de permettre aux gens d'aller au travail et à l'école plus rapidement qu'ils qu ne peuvent le faire aujourd'hui. Ça va mettre en lien les différents systèmes de transport en commun locaux. Par exemple, intervention du président. Corrigez-moi si j'ai tort, mais on est rendu aux avertissements. Il y a des gens qui ont déjà été avertis. Je vois. Compléter. Dans la région de York, près de l'autoroute 7, il y aura des plaques tournantes pour le transport en commun des centrales des stations GO au euh, métro. L'ouverture de ce prolongement sur la voie Spadina démontre que nous sommes le gouvernement qui appuie le transport en commun, tandis que c'est l'ancien gouvernement qui était contre le transport en commun. Député de Scarborough Rouge River, ma question est au ministre des soins, des soins de longue durée. Après sa visite dans ma collectivité. Et lorsque je suis allé dans l'hôpital de ma circonscription, de ce que je comprends, ils n'ont pas ajouté de lits les douze dernières années dans cet hôpital, les soins de longue durée. La liste d'attente s'étale sur plus de sept ans. Certaines personnes en sont mortes alors qu'ils attendaient sur cette liste d'attente. Donc ma question au ministre. Et à la suite de l'annonce des lits dans, ma, dans cet hôpital de ma circonscription, est-ce qu'il y a une élection qui plane? C'est très bien d'entendre parler du euh, député de Scarborough, Rouge River, sur cet enjeu, parce que je dois vous dire que tous les députés qui représentent les, euh, la région de Scarborough travaillent avec moi de manière collaborative Donc, Monsieur le Président, j'espère que les milliers de gens qui nous écoutent euh, peuvent voir l'enthousiasme euh, qui vient de ce côté-ci de l'Assemblée lorsqu'il s'agit de euh, Scarborough et des soins de santé dans la, euh, la région de Scarborough. Nous euh, permettons d'apporter de, des investissements pour qu'ils puissent, euh, euh, qu qu puissent planifier pour euh, les, les soins de santé et les soins de longue durée dans cette euh, région. Complémentaire. Merci. Député de Sault-Sainte-Marie. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je suis allé à tous les centres de soins de longue durée dans la, à, à Sault-Sainte-Marie et la liste d'attente est de près de quatre ans ou plus même. Et dans certains cas, il y a 1000 aînés qui attendent pour des lits. Avec une population vieillissante, la réalité est que la demande va seulement augmenter et aura une incidence sur les années et les mois à venir. Plusieurs aînés doivent signer des contrats de 90 jours pour être déplacés dans des lits de transition pour recevoir les soins de longue durée à l'avenir. Et trop souvent, on leur demande de resigner ces contrats de 90 jours à plusieurs différentes entreprises. Malheureusement, Monsieur le Président, certains de nos aînés ne euh, survivent pas pour voir une fin à ce cycle. Imaginez quelqu'un qui est proche de vous qui doit signer ce contrat et meurt avant d'être dans le foyer qu'ils ont été promis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, M. le ministre, pour assurer que les aînés ont les centres qu'ils ont de besoin maintenant? Réponse, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous, nous ne savons pas ce qui va jaillir de cette conférence de la part du Parti progressiste conservateur de cette, de cette fin de semaine. Nous savons en 2013 qu'il était député au gouvernement fédéral, qu'ils ont fermé le Conseil de la Santé de, euh, du Canada et le chef de l'opposition officielle. Lorsqu'il était au gouvernement, il a fermé l'Organisation de la Santé des Autochtones. Je ne sais pas, il est quelle heure, mais on ne doit pas s'emporter. Et, Monsieur le Président, on se rappelle tous lorsqu'il a voté pour un budget qui a aboli le programme intérimaire pour les réfugiés et le programme de santé. Et il a voté aussi pour réouvrir le débat sur l'avortement. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre des Relations avec les Peuples autochtones et de la Réconciliation va retirer son commentaire. Je vais le nommer s'il ne retire pas son commentaire. Je le retire. C'est moi qui décide. Le ton doit changer dans cette Assemblée. On a un vote différé de la deuxième lecture du projet de loi 174. Rappel à l'ordre. Député de Nipissing, merci M. le Président, je demande le de consentement unanime d'une motion sans préavis de scinder le projet de loi 177 et j'ai déposé cette motion hier. Député de Nipissing, tente d'avoir le consentement unanime d'une motion sans préavis. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, j'entends un non. Ministre du Tourisme, du Sport et de la Culture, un rappel à l'ordre, désolé, il y a des gens de l'Association des bibliothèques publiques et le PDG de la Bibliothèque de Burlington, Maureen Berry la meilleure bibliothèque en Ontario. Nous avons un vote différé. La deuxième lecture du projet de loi 174, la loi de 2007 sur le cannabis, la loi 2017 sur la société ontarienne de le vente de, du cannabis favorisant en Ontario sans fumer, abrogeant deux lois et modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Appelez les députés. Ce sera euh, une sonnerie de cinq minutes. Le 20 novembre 2017, M. Nakfi a proposé une deuxième lecture du projet de loi 174, loi édictant la loi de deux 2017 sur le cannabis, loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant un Ontario sans, sans fumée, abrogeant deux lois en modifiant le Code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Veuillez vous lever. M. M. Mr. Bradley, M. Mr. Mr. Del M. Sandals, M. M. M. M. Hoskins, M. Hoskins, Mr. Chirelli. Mr. Shirely. Mr. Dugan. Mr. McCharles. Mr. Mc, Ms. Ms. McCharles. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Mr. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Moretti. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Miss Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Mr. Flynn. Mr. Thibault, Madame Lallon. Madame Lallon. Mr. Coddry. Mr. Madame Lalonde. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mrs. Manga, Mr. Crack, Mr. Crack, Miss Domerla, Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Miss Jasson. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mrs. Mrs. Albanese, Miss McMahon, Miss Naidoo -Harris, -Harris, Harris, Mr. Milch, Mr. Miss Wong, Ms. Moore, Mr. Favre, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Miss Hogarth, Miss Koala, Miss Molly, Ms. Molly Ms. Molle, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Ronaldo, Madame de Rosier, Madame de Rosier. Mr. Nadishvili. Mr. Nadishvili. Mr. Bisson. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Bantol. Mr. Bantol. Madame Gelinas. Madame Gelinas. Mr. Tabin. Mr. Tabin. Mr. Sattler. Mr. Sattler. Miss Taylor. Miss Taylor. Miss Armstrong. Miss Armstrong. Miss Fife. Miss Fife. Miss Forrester. Miss Forrester. Mr. Montag. Mr. Montag. Miss French. Miss French. All those opposed to Sir count, veuillez you please Hillier. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Hardeman. Mr. Harding, Mr. Wilson. Mr. Wilson. Miss Jones. Miss Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelity. Mr. Fidelity. Mr. Yakubowski. Mr. Yakubowski. Mr. Mr. Miller, Perry, San, Muskoka. Mr. Miller, Perry, San, Muskoka. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Miss Scott. Miss Scott. Miss Thompson. Miss Thompson. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Osterhout. Mr. Osterhout. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Martell. Mrs. Martell. Mr. McDonnell, Mr. McDaniel. Mr. Pettit. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. sont 59, 59 contre 27 26 la motion est adoptée deuxième lecture du projet de loi suite au règlement la le projet de loi est envoyé au comité sur la justice politique puisqu'il n'y a pas d'autres votes différés. Nous serons en pause jusqu'à une heure cet après-midi.